Hey, hey Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Je suis ici pour vous présenter ma chaîne YouTube. Pourquoi Tout simplement parce que nous avons tous une passion, une influence qui nous lie, qui nous connecte à quelque chose ou à quelqu'un. J'aimerais représenter la Belgique. Nous sommes tous connectés, les amis. Dans cette chaîne, je tiens à vous partager ma passion sur high tech je sais beaucoup d'youtubeurs le font très très bien et d'ailleurs je, je les respecte vraiment sur ma chaîne ça sera beaucoup plus simple les détails seront supprimés les vidéos plus courtes et un vocabulaire moins scientifique un truc simple et rapide des vidéos de 2 voire 3 minutes grand max et donc voilà en résumé je vais donner mon avis objectif sur les produits avec simplicité, des produits de tout genre. Ça peut être un smartphone, une tablette, un jeu, un épilateur, une tondeuse à barbe, plein de produits, n'importe quel, les produits du quotidien, des produits qu'on utilise mais qui ne sont pas forcément inaccessibles. <rire> Et le vrai but de cette chaîne, c'est qu'on découvre et qu'on redécouvre ensemble des produits avec des explications claires et brefs et rapides C'est bien, pas bien, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, est-ce que ça pue l'arnaque, est-ce que ça vaut la peine, oui, non, bref Pour terminer, je ferai des tout petits tutos pour ma grand-mère, mon cousin, mon chien, mon, nom, mon chat, mon canari, qui ne savent pas comment utiliser ces produits du quotidien Anecdote du jour, ma grand-mère me demande comment envoyer un mail avec son smartphone, quoi un Bon, elle ne sait pas comment l'utiliser Je lui dis va sur YouTube Elle me dit, j'ai déjà été voir sur YouTube Elle me dit le gars, il parle trop vite Je comprends rien, la moitié des mots est trop scientifique Il nous raconte quoi, j'en sais rien Et c'est là que je me suis Bim bam boum je vais faire une chaîne YouTube, c'est à ce moment là que j'interviens Pour expliquer aux personnes de notre famille, de notre entourage Tous ces nouveaux produits de cette nouvelle génération Alors si ton grand-père, ton voisin, ton cousin, ton chat, ton chien Te demande un truc et que tu n'as pas le temps Mets-lui ma vidéo devant ses yeux et comme ça tu seras tranquille Pas de perte de temps, pas de crise de tête avec papy ou ton chien Et comme ça tu auras une bonne conscience Je pense avoir trouvé une chouette idée Si vous êtes d'accord avec moi, abonnez-vous et likez ma vidéo Au revoir